La se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. Il y a des incendies, des incendies. On, On a, a retrouvé un patient village complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Quelles sont les valeurs essentielles? I'm you. Je ne pas, Empire. Plus trois jours, et je dis adieu à cette ville. Qu'est-ce qui se passe dehors?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 <rires> chose. On va s'en sortir tous les deux. Ah, dit, je tu sais comment ça va finir. Non, c'est toi. <rires> On est toujours une équipe. Évidemment. Alors promets-moi de ne pas te faire voir comme moi. Maintenant. Ouais.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 le groupe de lutte contre les menaces biologiques de d'Umbrella. Tu te fous de moi C'est une blague, c'est ça ?– C'est vous qui avez causé tout oh, ça !– Tu Du Qu'est-ce que tu racontes Écoute, t'es pas obligé de me voir. Mais moi, je vais à l'abri. viens Allez, c'est par là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 – Jaillou ?– Tu vois une tour de transmission C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire ça qui est en feu Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Oh, on va te faire voir. Faut que ça. Voilà.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 Cette odeur, on dirait Ah, oh. oh, je veux même pas y penser.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 D'ailleurs,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 Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de part. Maintenant. récent Tu m'as rendu un grand service, Gilles Valentine. Jill Hé hey, Parle-moi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 Et où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Bard. Tyrell, Bard est mort. Il a été abattu. Merde! Et le vaccin? Je cherche. Ouais, ben trouve! Il doit y avoir un ordinateur, non?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 Je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens… Ça nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça, l'oncle Sam. M Merde. Ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moins il y a de d'entrée, mieux fait Comment tu comptes y prendre en piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là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 Affronte le Némésis et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et. J'aurais peut-être pas besoin du de vaccin. T'il Bien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 Je te préviens Cette fois, ce sera la dernière fois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 Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. pas Je vais Allez Ils le Ah. Hey. Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça, même si là c'était pas loin. On fait quoi de lui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 j'ai rien contre une petite enquête. bien Et voilà.